Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Sofiane de la chaîne Retro RPG. Bon, petite rentrée de ce mois de février, j'ai pas rentré grand chose, donc voilà, ça au moins c'est dit. Il n'y a pas des masses à manger, mais il y a de quoi déguster. Il n'y a pas des masses à manger, mais il y a de quoi déguster. Donc la nuance, ça veut dire quoi C'est que j'ai pas pu ramener des grosses quantités de jeux au mois de février, mais j'ai ramené de la qualité sur cette, euh, sur cette vidéo là alors c'est pas des prix de grenier parce que j'ai acheté ça sur euh, des sites comme Eneba, Vinted et autres et comme je vous ai déjà dit auparavant deux fois je trouve que les prix vite grenier c'est pas vraiment du, des prix de grenier donc là j'ai acheté, euh, acheté ça sur Eneba, Vinted il y a un truc micromania et je crois euh, ouais je crois que c'est tout hein. Du Neba, Vinted et un micromania donc on va commencer par un jeu, euh, on va commencer par quoi Par un jeu Micromania. Parce que je n'ai acheté qu'un sur Micromania. Alors le jeu que j'ai acheté à Micromania, c'est Star Ocean The Last Hop International. Pour ceux qui le connaissent, c'est un bon RPG. Franchement, moi je suis un grand fan des Star Ocean. Le jeu, donc, il est complet et tout, donc nickel. Star Ocean, j'ai vraiment énormément kiffé la série. Euh, j'ai pas trop apprécié le dernier qui est sorti sur PS4. Bon, après, je n'ai pas connu les, les versions Game Boy Color et tout qui étaient sorties à l'époque sur Game Boy. Donc, ça, je ne les ai pas trop connues. J'ai connu que les versions euh, SNES, dont PSP, PSP, PS2. Euh, J'ai connu aussi Star Ocean 3 sur euh, PS2. J'ai connu Star Ocean 2 sur euh, PS1. Euh, J'ai connu le 1 et 2 sur PSP. J'ai connu le 1 sur euh, Super Famicom à l'époque en japonais, mais euh, je n'ai pas joué. Je l'ai, mais je ne sais pas. Euh... Je l'ai pour la collection, mais je n'ai pas vraiment joué parce que, bon, du japonais, ce n'est pas, pas évident. Donc, voilà, bon, le Star Ocean The Last Hop, c'est le numéro 4. Donc, c'est ça ce qui est sorti après la version PS2. Euh, J'y avais fait sur euh, 3.6 à l'époque, je l'avais fini. Je n'ai pas fait cette version PS3. Il faudra que je la fasse à l'occasion. Je crois qu'elle se différence, C'est un petit truc ou deux, vite fait, en plus. Et surtout, les voix japonaises. Si on mise à part ça, peut-être qu'il a tout un petit peu plus beau sur celui-là, mais je suis. Et encore, je crois que j'ai vu une vidéo, c'est vraiment très minime. C'est difficile à voir la différence entre la version 3.6 et PS3. Donc voilà, pour son prix, 13 euros. J'ai jamais compris le truc 99 centimes. Mais pour moi, ils ont pu mettre 13 euros. En... Ce pas un centime qui va changer grand-chose. Donc voilà, 12,99 euros en très bon état pour un bac d'occasion en Micromania. Donc je suis super content. Voilà, c'est avancé en 3. Comme ça, j'ai la version 3.6 et PS3 maintenant. Ensuite, on va passer aux achats et Ouais, je passe aux achats Eneba. Alors, sur les achats Eneba, j'ai acheté que deux jeux. Le premier jeu, alors, c'est un jeu que j'ai vu sur une publication YouTube d'un youtubeur qui s'appelle RPG. Il avait mis des publications sur des jeux qu'on trouvait sur Eneba. Alors, moi, parmi les jeux qu'il a appris, qui, qui a mis en publication, donc, désolé, mais parmi les jeux qu'il a mis en publication, euh, celui qui m'a intéressé, c'est un jeu Nintendo 3DS, donc euh, je l'ai pris. C'était. Zelda Triforce 0 sur 3ds. Bon la boîte est un petit peu endommagée, un peu rayée, mais sur le jeu et tout, l'intérieur tout est complet. Je suis quand même content. Nickel. Euh... Celui-ci, je l'ai payé avec les frais de livraison, tout compris, 10 euros Donc ça va, c'est quand même. C'est quand même correct. C'est quand même correct. Ensuite, j'ai pris Trail of Cold Steel. Sur PS4. Soreneba, alors le jeu nickel, il y a une notice et tout, franchement, c'est des en nickel, nickel, nickel, nickel, tout est nickel, sauf le jeu après un petit peu. alors je pense que le mec il a mal protégé, je vais voir peut-être pour faire de la réclamation, je sais pas, j'hésite à lui renvoyer, faire de la réclamation, parce que ça me. ça me fait un peu chier, franchement, je vous ai arrêté, ça me fait un peu chier que ce soit abîmé, car moi de base j'avais acheté, j'avais acheté, car il avait mis une annonce, il a dit neuf, jamais utilisé, bon, même s'il n'y a pas le booster, il a dit jamais mais jamais utilisé. Sauf qu'en fait, il a un peu abîmé et voilà. Le... Et ça me fait chier parce qu'en fait, euh... il a un peu abîmé. Et je me dis, ouais, je vais lui rendre. Parce que de toute façon, euh, j'aimerais bien lui rendre. Parce que là, il est passé sur Amazon à 20 euros. Donc ça, c'est 20 euros. C'est le prix que j'ai payé avec des frais de livraison Autant le prendre sur Amazon et au moins je suis sûr de l'avoir en... en état nickel et tout. Donc voilà, si on voit ici, si vous regardez bien, on voit qu'il est un petit peu endommagé ici là. Ici, on voit qu'il est un peu.. Abîmé, je sais pas si vous voyez, ça a touché même un peu la jaquette. C'est très léger, mais c'est pas une raison. Non, ouais, franchement, ça me fait chier un peu. Franchement, la ça me fait chier. Donc, je pense que je lui rentre Je vais voir, je suis en train de tâter. Donc, cela, j'ai payé 20 euros. Ensuite, euh, c'est fini pour Vinted, euh, pas pour Vinted, désolé, c'est fini pour Reneva. C'est fini pour Reneva. Donc, euh... Là, on va passer sur du Vinted. Alors, le premier jeu Vinted, c'est Mario Paper. Avec les frais de livraison, j'ai payé un tout petit peu moins de 11 euros. Tout est nickel, notice et tout. Le CD est très très légèrement rayé. C'est des, des rayures d'usure, on va dire. Donc, ça va, il est en bon état. Donc, pour 11 euros, frais de port compris et tout. Je suis quand même content. Donc, voilà. 11 euros. Je suis quand même content, tranquille. Ça, c'est bien ça. Mario, Mario pepper Ensuite sur de Switch, j'ai pris sur Vinted. Euh, le mec était vraiment cool puisqu'il a accepté de le négocier. Moi bon, c'est pareil pour Mario euh, Paper. Hein. Moi sur Vinted, euh, je négocie tout à chaque fois et là ça va, ils ont ils ont ils ont, été cool, ils ont accepté. Donc là SNK Hero, je l'ai payé euh, ouais pareil avec frais de ça m'est revenu à 10 euros. SNK Heroine. Donc ici il y a le jeu. Le, la la boîte tout est nickel. Celui-là, j'aimerais bien le faire à l'occasion. Je suis un grand fan des jeux de combat. En dehors des, des RPG, je joue beaucoup aux jeux de combat. J'aime bien ça. Voilà. Et pour finir, un jeu que je cherchais depuis longtemps, que je voulais en Steelbook, car j'ai la version PS Vita et je voulais avoir la version PS4 en Steelbook. C'est le Final Fantasy X et 10 2 HD Remaster. Donc, le petit fourreau, le petit Steelbook métallisé. Et le petit jeu. Ainsi que dedans, il y a aussi derrière, il y a le code, le code DLC à rentrer dans, le, dans la PlayStation Store ou un truc comme ça. Donc voilà je suis vraiment très content. Celui-ci m'a coûté. Euh... Alors celui-ci m'a coûté quoi Celui-ci m'a coûté 19 euros, je crois. Alors le mec, il l'avait mis à 25 euros. J'ai mis, euh, moi, le crevard que je suis, de euh... toute façon, vous connaissez. Il hein n'y a, de... a pas de fumée sans feu. Ou il n'y a pas de flamme sans fumée, ou je sais plus ce qu'on dit. Mais il l'avait mis à 25 euros, j'ai proposé 15 euros. Il m'a fait contre-proposition à 20 euros. Bon, 20 euros, ça me faisait un peu chier parce que 20 euros avec les frais de livraison vintage et tout, ça passait à 24 euros à peu près. Donc je lui est-ce Je vais réfléchir, mais je n'étais pas spécialement pressé de l'avoir. Et il est revenu vers moi, il m'a dit, alors vous le prenez ou pas Je lui ai dit, bah écoutez, euh, je réfléchis parce qu'à 20 euros, ça me fait un peu chier. Il me dit, ouais, euh, vous réfléchissez à quoi bah, je lui ai dit, bah au prix. Et il m'a dit, c'est bon, je vous passe à 15 euros. Il m'a passé à 15 euros et j'ai pris. Donc, j'en suis content. Merci à lui. Au final, il me revenu à 19 euros. Donc, super content. Voilà. Bah, ouais, c'est tout, les gars. Il n'y a pas plus. Mais, vous avez vu, je n'ai pas ramené grand-chose. Mais, c'est qualitatif. Il y a tout ça. Ça fait combien 3, 4, 5, 6, 6 jeux. 6 jeux. Très qualitatif. Donc, voilà. Euh, alors, j'ai j'ai rentré d'autres jeux que je vais faire sur une autre vidéo qui sont vraiment pas mal. Bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé de mes achats. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un like si vous avez aimé et un commentaire. Un ah, pouce bleu, like, c'est la même chose. Je suis en fou, moi. Et n'hésite pas à t'abonner aussi. N'hésite pas à t'abonner. Dis-moi ce que tu penses de la vidéo, ce que tu as pensé des, des jeux que j'ai rentré. Si tu trouves bien, pas bien, moyen, tout ça, bla. Donc voilà, en tout cas, je te remercie de m'avoir suivi. À bientôt. Bonne journée. Ciao tout le monde.